Bonjour, je m'appelle Fabson Philippe. Avez-vous déjà réfléchi sur certains thèmes comme la culture, la modernité, les grands changements sociaux du monde contemporain et les mettre en lien avec la foi chrétienne? Dans ce podcast, je vais piquer votre curiosité sur certaines thématiques et théories et les mettre en lien avec la vie chrétienne et la foi en Dieu. Suivez avec attention tous les épisodes et vous serez capable de participer et d'être convaincant dans n'importe quel débat théologique et intellectuel sur la vie chrétienne en rapport avec certains phénomènes sociaux et concepts. Mon objectif dans ce podcast est de fournir des outils théoriques et conceptuels aux leaders chrétiens, aux étudiants en théologie et aux croyants afin qu'ils soient en mesure de développer une pensée chrétienne structurante. Mon but Enrichir la pensée chrétienne et la littérature chrétienne. Alors, bienvenue